Chers traders et investisseurs, vendredi 6 mars 2020, bonjour. Alors la situation ne s'arrange vraiment pas comme nous n'arrêtons pas de le répéter depuis plusieurs jours. Les marchés ont perdu jusqu'à 4% ce matin. Cela ressemble beaucoup à des effets de panique. Mais d'un autre côté, n'oubliez pas que les marchés, lorsque tout cela a commencé, étaient au plus haut. Donc la baisse est rapide et impressionnante, mais à ces niveaux-là, elle n'est toujours en aucun cas catastrophique pour le moment. De plus, il semble que les statistiques économiques, d'où qu'elles viennent quand elles sortent, n'ont plus aucun effet sur les marchés. Voyons si le chiffre très important du chômage à 14h30 aura lui de l'effet sur les marchés ou pas. Bref, nous naviguons totalement à vue, impossible de prendre une position en swing trading, n'en prenez surtout pas, attendons que les choses se calment. C'est pas facile, pas facile, mais le day trading est roi. Et dans ce contexte, contexte pardon, nous avons réalisé un strike ce matin avec 6 trades gagnants sur 6 accompagnés de 4 médailles. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée, un très bon week-end et à lundi.